Je m'appelle Toufik Valipuram, euh, je suis un membre de WeShare et j'ai euh, le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. Euh, j'ai quelques messages quand même à vous faire passer. Donc, au mois de juin, nous organisons un événement qui s'appelle le Wishare Fest. Euh, certains le connaissent déjà, c'est un événement que nous avons organisé en France pendant cinq ans euh, autour de l'économie collaborative d'une part et puis ensuite plutôt autour des questions qui concernent la ville. Et nous avons décidé de relancer cet événement-là du 23 au 25 juin. Donc quand je parle d'un événement... Je vous rassure, on parle bien d'un événement physique, euh, pas numérique, pas en ligne, d'un événement physique au cours duquel euh, les participants pourront euh, interagir entre eux. Euh, et la particularité, c'est que c'est un événement international, donc euh, qui compte généralement la moitié de, de personnes venant de l'étranger. Une information importante sur cet événement, c'est que cette année, on s'intéresse enfin, aux grandes questions de société à travers le prisme du temps. D'ailleurs, vous le voyez, le, dans le titre de cet événement, et, et, et Clotilde vous le détaillera tout à l'heure, on s'intéresse aux questions d'innovation et de management à travers le prisme du temps. Donc ça, c'est sur cet événement, le Wisher Fest, qu'on organise du 23 au 25 juin. Et d'ici là, donc, je vous l'ai dit, il y aura plusieurs euh, intervalles, donc plusieurs conférences. La prochaine aura lieu le jeudi 4 mars, en début d'après-midi, et nous nous intéresserons à la question de la ville du quart d'heure. Certaines et certains ont déjà entendu parler, euh, Est-ce que c'est un effet de mode pour les nantis des centres-villes ou un véritable changement de société pour repenser notre rapport au temps et à l'espace euh, Voilà un petit peu le sujet que nous souhaiterions euh, évoquer, que nous allons évoquer le jeudi 4 mars après-midi. Merci beaucoup Toufique. Euh, bonjour à tous. Donc, en effet, moi je suis Clotilde Sauvage, aussi membre de WeShare, et je vais vous accompagner euh, tout au long de cette matinée. Euh, et avant en fait, de donner la parole à, à nos intervenants et de, de les représenter un petit peu, je voudrais revenir sur, sur l'intitulé de cette conférence, l'innovation et le management sont-ils à contre-temps euh, euh, on l'a vu en, en, en postant notamment cet intitulé, ça a créé des réactions. Euh, Est-ce que cette, finalement, euh, certains se, se sont demandé si le titre de cette conférence s'approchait pas un petit peu du, du design fiction ou du moins d'une sorte de, de prochaine prophétie autoréalisatrice être à contre-temps, c'est être contre son temps, c'est sortir de, de, en quelque sorte de la modernité, voire parfois considérer que c'est dépassé, euh, ce qui est assez paradoxal finalement quand, quand on, on souhaite qualifier l'innovation comme euh, le management, euh, puisque euh, à la limite, on, on aurait associé cette notion de contre-temps au, au marketing qui était dans toutes les bouches il y a quelques années, il serait peut-être moins surpris. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que... Le euh, associer euh, cette notion de contretemps à l'innovation quand bien même aujourd'hui tout semble prétexte à innover, euh, ça paraît assez paradoxal et c'est vrai que l'innovation c'est finalement l'idée d'avoir un coup d'avance, euh, voire de, de rester dans le coup. Et de, de l'autre côté, euh, on voit bien qu'aujourd'hui les questions qui sont liées euh, au management sont extrêmement euh, actuelles avec, euh, avec la crise du... Enfin, du coup moi j'utilise le terme crise pour parler euh, du Covid, tout fique, euh, qui, voilà, On voit bien que ça a complètement... Euh, Bouleverser nos, nos habitudes euh, et, et qu'on ne compte plus en fait, les articles sur le sujet. Et donc, finalement, revenir, je, je, je souhaitais avant qu'on qu rentre en fait, dans les discussions, revenir un peu sur cette notion de, de contretemps qui, pour nous, est à, à envisager comme en fait, cette, cette haute définition euh, s'interroger sur le rythme. Euh, être à contretemps, c'est aussi euh, essayer de trouver une mesure, euh, voire d'avoir un décalage. Et on le voit bien aujourd'hui, face aux impératifs, on va dire, multiples, euh, qui, qui sont, euh, sur lesquels les entreprises ont, ont certaines pressions, que ce soit des impératifs de, de performance, d'efficacité euh, ou de productivité, on, on, on sent bien qu'il y a une sorte de, de course effrénée contre la montre et euh, qu'il semble important aujourd'hui de se poser la question, finalement, à force d'aller vite, plus vite, voire trop vite, est-ce qu'il euh, est qu y a encore... Euh, euh, possible de suivre la cadence Est-ce que finalement on arrive encore euh, à innover, euh, à, à poser des politiques managériales euh, et voire à faire coïncider les deux Est-ce que finalement euh, on arrive encore à ce que les deux trouvent un certain équilibre euh, ou est-ce qu'on est plutôt dans euh, des sortes d'évolution un petit peu donc de, de cette course entre, contre la monde qui, qui ne fait que de développer des accros, des accidents et finalement de développer encore plus de Et donc euh, euh, pour tenter d'y voir plus clair, euh, nous avons sur, sur le champ de l'innovation, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Stromboni, qui est euh, freelance autrice en innovation, et on peut le voir euh, derrière, j'ai pu voir euh, en, en fond d'écran le titre de ton ouvrage « Innover en pratique, mener et réussir sa démarche d'innovation ». Bienvenue. Euh, sur ce même champ de l'innovation, euh, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Combe berbin euh, vous avez été... Euh, euh, directeur des technologies numériques de l'État euh, à la Direction interministérielle du numérique avant de rejoindre le groupe RATP et d'en devenir le, le directeur euh, innovation. Donc, bonjour à vous. Euh, et sur le champ du management, donc François Dupuis, euh, vous êtes sociologue des organisations et auteur de la série « Lost in Management » dont le troisième volume euh, s'intitule « On ne change pas les entreprises par décret » et comme l'a énoncé Toufik en introduction, nous avons eu le plaisir d'avoir un, un, un échange avec vous qui a été publié sur le, sur le WeShare Mag hier et qui est disponible donc sur le site internet de WeShare. Innovation, management, de quoi on parle euh, On a un peu l'impression que ces mots euh, bah, sont devenus un petit peu des mots fourre-tout, des mots valises très galvaudés. Donc je me tourne euh, vers François pour commencer. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous donner voilà, votre définition finalement du, du management et, est-ce que selon vous, c'est une science Est-ce qu'on peut parler de science du management et, et finalement, vous qui êtes sociologue, euh, comment la sociologie euh, permet de... Qu'est-ce que la sociologie apporte à la compréhension euh, du management Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de dire. Alors, je vais commencer par répondre à la première, comment vous définissez le management euh, je, je vais y répondre parce que euh, tout le monde me pose à chaque fois que je commence à parler du management la question, qu'est-ce que c'est que le management D Hier, je faisais une audition au Sénat et les sénateurs m'ont posé la question, mais comment vous définiriez le management Donc, il faut le faire. Alors, moi, je vais donner une définition qui est la plus simple qui soit dans sa formulation et la plus compliquée qui soit dans ses conséquences. Donc, je vais dire, le management, ça consiste à obtenir des gens qui fassent ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent. Voilà. Alors, dit comme ça, c'est relativement simple, mais ça permet de passer à la deuxième question qui est comment vous faites pour obtenir des gens qu'ils fassent ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent. Si on reste dans la question du management des autres, alors on peut dire que oui, c'est une science au sens où la connaissance qu'elle produit est cumulative, ce qui est la définition d'une science. Quel est l'aspect cumulatif, juste pour illustrer ce que je viens de dire On pourrait dire que la sociologie des organisations a été initiée par Taylor le premier à avoir posé la question comment on fait pour obtenir des gens qui fassent ce que l'on souhaite qu'ils fassent Taylor lui avait apporté une réponse qui était vous produisez des règles scientifiques et comme personne ne peut s'opposer à la science par définition personne ne s'opposera aux règles que vous avez émises et donc tout le monde les appliquera comme ils sont supposés les appliquer ce qui avait une conséquence extrêmement intéressante c'est que les individus étaient parfaitement substituables et il y a eu tout le mouvement qu'on a appelé le mouvement des relations humaines avec Elton Mayo, les expériences à la Western Electric tout ce que vous voulez pour décrire que non, mon Dieu l'homme n'était pas qu'une main qui faisait des gestes, c'était un cœur c'était joli, l'homme est un cœur, c'est magnifique Et ensuite, vous voyez, ça s'est continué avec la théorie des besoins de Maslow et avec cette invention tout à fait sympathique qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui n'a jamais existé, Maslow n'a jamais fait de pyramide, hein. c'est des consultants intelligents qui ont inventé ça, la pyramide de Maslow. Et puis enfin, il y a eu ce que nous, nous pratiquons aujourd'hui en sociologie des organisations, qui nous vient plutôt de l'économie d'ailleurs, c'est-à-dire... Euh, du, du prix Nobel d'économie vers Simon et de ce qu'on appelle la théorie de la rationalité limitée. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans hein, parce que je vais ennuyer tout le monde à raconter ces choses-là qui sont barbares, même si elles sont formidablement intéressantes, mais euh, qui est, si vous me permettez, vous voyez on a commencé avec « l'homme serait humain, l'homme serait une, un cœur bah, ». Aujourd'hui, la sociologie des organisations dit « l'homme c'est une tête ». Et donc, euh, la théorie de la rationalité limitée, c'est la reconnaissance de l'intelligence de l'acteur, euh, ce qui est un problème dans les organisations où le fait que les acteurs soient intelligents, c'est un problème, parce que, euh, on rêverait tous de diriger des gens qui ne soient pas intelligents. Et malheureusement, ils le sont intelligents. Et donc, la, la question est, et ça me ramène à ma question initiale, comment on fait pour obtenir d'acteurs intelligents qui fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent Et, et c'est ça que la sociologie des organisations se propose de discuter et d'amener, c'est d'ailleurs que vous avez eu la gentillesse de citer mon dernier livre, tout mon dernier livre est consacré à ça, comment peut-on utiliser ce type d'approche qu'on appelle en sociologie des organisations, l'analyse stratégique des organisations et des systèmes, pour produire du changement concrètement Carole, je me tourne vers vous à présent pour un petit peu l'effet de miroir euh, l'innovation pour vous, euh, voilà quelle quelle est votre définition euh, dans l'échange échange préparatif qu'on a pu poursuivre ensemble. On a beaucoup par parlé en fait de de culture de l'innovation et de cette genre du besoin de, de se forger euh, une certaine culture. Voilà, est-ce que tu, vous pouvez nous euh, nous raconter un petit peu. Euh, ce chemin que vous avez parcouru aussi de votre côté ouais, Bonjour à toutes et tous, Moi, je suis ravie d'être là. J'en ai profité là, de cette séance pour relire les deux derniers livres de François Dupuis, et c'est vrai que la sociologie des organisations apporte un éclairage vraiment, vraiment essentiel quand on fait de l'innovation. Moi je voudrais juste en propos liminaire dire que je pense qu'on vit un peu dans la pénombre, et voilà, la sociologie des organisations c'est une forme de lumière qui nous éclaire, qui éclaire certaines choses aussi différemment. Euh, ça nous permet aussi de savoir que plus on voit de choses, plus on s'aperçoit qu'on ne connaît pas, voilà, qu'on ne sait pas, qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et donc moi, euh, et ça prend du temps en fait, d'apprendre tout ça. Pour moi, l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Et, euh, et c'est aussi le mouvement. Euh, si on s'en réfère à l'étymologie, mais je n'y passerai pas trop de temps, c'est le nouveau, en fait, c'est de faire des choses nouvelles. C'est pour ça aussi que c'est un mot valise, parce que dans son essence même, c'est un mot qui recouvre un, un vaste... Champs de, de possibles et, et d'exemples, de, d'approches. Donc, pour moi, la culture d'innovation, ce qui m'anime, en fait, c'est que c'est aussi une forme d'espoir dans le monde de l'entreprise. Puisque quand on fait vraiment de l'innovation, on, on peut se sentir très utile, on peut être très efficace, on peut aussi travailler ensemble dans un climat de confiance. Beaucoup de choses qui sont assez inaccessibles dans l'entreprise. Parfois, souvent. Euh, moi, il se trouve que j'ai fait un pas de côté puisque je suis freelance, donc euh, c'est aussi euh, un reflet de mon vécu et de celui d'autres personnes. Donc euh, pour moi, l'innovation, c'est quelque chose de, qui peut être très émancipateur, mais aussi très destructeur, car elle prend plusieurs formes. Elle peut prendre des formes, voilà, les laboratoires d'innovation, l'intrapreneuriat, les start-up studios, l'extrapreneuriat, les lieux d'innovation, euh, bah, comme Vinci par exemple... Euh, Enfin, il y a plein de, de, de, de formes, de manifestations d'une démarche d'innovation en entreprise euh, qui peuvent, et bon, je ne m'étends pas trop, mais effectivement moi j'ai aussi un regard assez critique sur certaines façons de faire, euh, qui peuvent être voilà, destructrices pour les humains, pour les personnes qui sont en entreprises, euh, et parfois aussi peu, peu, euh, apporter peu à l'entreprise au final. On voit qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui pour euh, industrialiser, donc déployer des innovations, euh, vraiment les, les généraliser pour des questions d'ailleurs qui rejoignent euh, euh, voilà, le prisme que peut nous apporter euh, la sociologie des organisations, pour l'expliquer. Toujours est-il que donc, pour moi l'innovation c'est un état d'esprit et des techniques, donc euh, qui, qui dit état d'esprit euh, et technique dit apprentissage, et donc il faut se former et il faut aussi en même temps pratiquer, donc euh, parfois on fait ou l'un ou l'autre, rarement les deux, et ça c'est très important, euh, il se trouve que j'ai aussi un podcast sur euh, les PME euh, qui innovent en ce moment, qui font face à la crise, euh, je, voilà, je sors un épisode chaque semaine et j'avais interviewé notamment Jean-Marc Neveu qui a une, une entreprise de plasturgie dans la Vienne. En fait, il a plusieurs sites industriels et lui, il est vraiment dans cet état d'esprit innovant mais sans forcément mettre de mots. Il a formé, il a voilà, il a vécu des serious games type Lego avec ses équipes. Il a mixé les équipes de production, les équipes commerciales, les équipes de direction. Il a travaillé sur l'erreur qui est acceptable, sur le, la, la solidarité, donc sur des aspects aussi managériaux, mais sans vraiment le dire. Il fait des choses à la, à la sauce euh, PME. Et euh, là, pendant cette crise sanitaire, non seulement ils ont été euh, très réactifs, ils ont pu continuer à travailler, à avoir des clients, mais euh, Jean-Marc et ses équipes ont aussi créé une, une start-up qui s'appelle Plaque Steel et qui recycle euh, les masques géorgicaux. Euh, donc euh, cet exemple-là, en fait, c'est parce qu'ils avaient déjà cet état d'esprit, déjà cette culture, déjà des techniques de travail ensemble, d'innovation. Ils innovaient déjà avec euh, l'économie circulaire sur euh, recyclage de vêtements en cintre. Et du coup, là, cette crise a été pour eux une opportunité euh, pour un peu déployer cette énergie et, et mettre en, en pratique cet état d'esprit et ces techniques qu'ils avaient acquises sans forcément voilà, avoir une direction innovation ou ça ou quoi que ce soit. Donc, voilà. donc pour moi, euh, innover, c'est possible pour tout le monde, c'est possible dans tous les niveaux, que ce soit à grandes entreprises comme PME, TPE, TI, euh, et puis dans le secteur public, évidemment. Mais pour ça, effectivement, il faut une volonté réelle et il faut aussi une connaissance voilà, de ce que c'est l'organisation, la structure, mais ça, c'est le domaine de François Dupuis. Euh, et, tout ce qui est... et donc pour moi, l'innovation, c'est possible. Euh, l'innovation, ça peut être émancipateur et tout dépend un peu comment c'est mené. Et dans quel état d'esprit et pour quel objectif Je, Ça, ça m'évoque énormément vite aussi ce, cette question de, de la pratique et du droit à l'erreur finalement, euh, quand on innove, et de l'importance euh, de laisser des espaces d'expression et qui peuvent euh, laisser aussi justement euh, un donner la possibilité du droit à l'erreur, qui a été quelque chose qui, qui selon vous, est, est extrêmement nécessaire quand on parle d'innovation. Euh, oui, tout à fait. Après, c'est souvent des mots. Où on parle beaucoup du droit à l'erreur. On parle aussi de l'agilité aujourd'hui. Euh et sans vraiment l'autoriser en réalité, parce que d'une part, il faut effectivement savoir apprendre de ses erreurs, il faut être, pouvoir se mettre en risque pour faire des erreurs, et souvent on est dans des structures qui n'autorisent pas vraiment la prise de risque. Moi j'avais vu le PDG de Coursera, les, les outils d'apprentissage en ligne qui est américain, j'avais un peu challengé sur le droit à l'erreur et tout, parce qu'on dit que c'est une notion un peu plus américaine qui sont plus... Voilà, il l'accepte plus et il, nous, il, nous, il m'avait répondu enfin, moi erreur ou succès finalement peu importe, l'important c'est qu'est-ce qu'on a appris et est-ce que mes équipes quand je leur demande ce qu'elles ont appris elles sont capables de le formuler et je trouve que ça c'est aussi une approche plus intéressante c'est dire euh, l'entreprise le, c'est un lieu aussi où on apprend, euh, on apprend à être un meilleur ou un meilleur professionnel, on apprend à faire des choses et c'est ce côté là souvent euh, François Dupuis parlait de, de voilà, faire en sorte que les gens agissent pour nous sur nos objectifs et, mais en fait on est des personnes humaines on va aussi grandir professionnellement et je pense qu'il y a ça derrière ce droit à l'erreur et que peut-être si on le voyait de cette façon-là, on, on l'appliquerait peut-être un peu mieux, on laisserait plus d'espace de liberté. Comme je me tourne vers vous, je vous ai trouvé, je regardais parce que vous étiez, votre photo n'était pas au même endroit. Euh, je voulais, enfin, je, je vous, je vous donne la parole par rapport, voilà, est-ce que vous voulez rebondir par rapport euh, à ce que euh, Carole vient d'énoncer et à sa définition euh, de l'innovation et surtout euh, vous. Vous demandez, voilà, vous, vous questionnez par rapport vous qui, qui êtes voilà, dans le groupe de la RATP, est-ce que cette injonction à l'accélération, euh, c'est quelque chose que, que euh, comment vous le percevez dans votre réalité au quotidien euh, Et finalement, est-ce que euh, aller vite, euh, justement pour revenir sur cette question qui est un petit peu sous-jacente à cette conférence, euh, ne, ne fait pas qu'on qu multiplie euh, les contresens euh, lorsqu'on innove aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis aussi très content d'être là. Alors moi je vais avoir effectivement un, un point de vue un peu de praticien et je vous parlerai un peu de la RATP mais aussi de, de ce que j'ai pu voir dans l'administration avant puisque j'y ai passé quelques années et, et, et, et dans des endroits différents donc avec des cultures justement managériales et d'innovation assez différentes. Je suis assez, assez d'accord avec ce qui, a, ce qui a déjà été dit. Pour moi la vraie question c'est pourquoi on fait tout ça ça, ça renvoie finalement à une question qui est encore plus haute, c'est quelle est la stratégie de l'entité euh, dans laquelle vous vous trouvez, et, et en quoi est-ce que le management et l'innovation servent cette stratégie. Euh, et, et, et, et derrière la stratégie, vous avez, euh, vous avez une autre notion qui est la notion de culture, et, et est-ce que vous pouvez essayer de faire changer en partie ou pas cette culture, euh, et il y a une notion de culture d'innovation et une notion de culture de management. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y a une notion d'accélération. C'est là où je, je veux faire des, des choses un peu différenciées. Euh, la RATP, c'est même intéressant, c'est qu'en interne, vous avez plusieurs cultures. Vous avez la culture de l'opérateur, euh, donc euh, les gens qui, qui font en sorte que le métro tourne tous les jours, c'est des gens qui sont euh, à la minute, euh, voire à la seconde. Euh, le challenge des opérationnels, c'est de réussir à faire, à, à passer deux métros de 90 secondes à 85 secondes. Donc, eux, ils vont déjà très vite. Et d'ailleurs justement, ça se ressent sur le type d'innovation et le type de management qu'ils ont. Ils font de l'innovation très court terme. Vous leur demandez, ils font beaucoup d'innovation d'intégration. Ils prennent des trucs sur étagère, ils assemblent, ils mettent en production très vite, très rapide, très lisse. Et puis euh, et du coup, ils ont un management qui est, euh, euh, euh, il faut prendre des, quand on a un incident, il faut prendre des décisions rapides. Donc ils ont un management pour le coup très vertical. Euh, il, faut, il faut, on peut pas, on peut pas se rassembler à 14 pour décider de qu'est-ce qu'on fait quand on a. Euh, 2000 voyageurs dans une rame qui est coincée. Il faut, il faut absolument y aller. Et puis, dans les RATP, il y a aussi les gens qui font les extensions de lignes de métro, euh, les nouvelles lignes, euh, qui vont acheter les nouveaux trains. Et ça, c'est des projets, c'est l'inverse. C'est des projets à 10 ans, à 15 ans, euh, où vous savez que la personne qui est en face de vous sur le projet, bah, elle n'ira pas au bout du projet, parce que personne ne reste 15 ans sur un projet. C'est inhumain. Euh, et donc, il y a là, pour le coup, une autre culture avec une notion d'innovation extrêmement longue et extrêmement lente, pour aussi, et ça c'est quelque chose que, qu on, qu on, qui est très important, c'est que dans cette accélération qu'on qu subit, cette pression pour dire il faut aller plus vite, plus vite, plus vite, on oublie la notion de capacité. Moi je peux faire ce que je veux, le béton, il ne séchera pas plus vite, parce que quelqu'un nous demande que le béton sèche plus vite. Euh, c'est quelque chose que, que moi je vois, qui, qui me frappe actuellement hein, dans la crise dans laquelle on vit. Euh, quand les gens ont commencé à dire, ouais, c'est bon, on a un vaccin, dans trois mois, c'est plié. Bon, moi, je suis ingénieur, j'ai fait, euh, fait, euh, fait trois minutes de maths en me disant, ok, euh, si on fait une petite équation à, à deux centimes, en disant, ok, combien de temps il faut pour vacciner un bonhomme, allez, au moins un quart d'heure, combien on a de bonhommes à vacciner, combien il faut de temps pour monter un centre de vaccination. Vous faites un, une estimation hyper rapide, vous n'avez même pas besoin d'être spécialiste du domaine, vous voyez que le trois mois, il ne tient pas la route trois secondes. Voilà. Et on oublie cette notion de capacité, il y a, il y a des sujets techniques qui, qui, qui, qui n'avanceront qui pas plus vite, malgré la pression, malgré la volonté d'accélération. L'autre chose qui effectivement prend du temps, et c'est vrai dans l'innovation, on peut faire des projets plus vite, on peut, euh, on peut développer plus de, euh, plus de prototypes, plus d'expérimentations, plus de choses comme ça, euh, mais le, le cœur de l'innovation, c'est pas ça. Le cœur de l'innovation, c'est changer les mentalités. Et ça, on peut faire ce qu'on veut, ça tourne à la vitesse des hommes, et ça tourne à la vitesse du management. Et, et, et pourquoi à la vitesse du management Parce que le management est déterminant dans la capacité des gens à accepter de changer leur état d'esprit. Euh, si vous avez un management qui euh, vous encourage à euh, prendre un peu d'initiative, à proposer, qui va vous allouer des moyens pour tester quelque chose et qui va vous récompenser les gens qui essayent de faire bouger les choses, euh, bah, ça, va, ça, va, ça va apparaître. Si au contraire, vous avez un management qui met le couvercle et qui, et qui récompense tout le monde pareil, celui qui, qui a essayé de se défoncer et de faire bouger les choses et celui qui n'a rien fichu, bah en fait au bout de quelques années, vous allez juste stériliser votre, votre, votre, votre champ d'innovation. Et, euh, voilà. et, et ça, notamment dans les très grandes organisations, il y a un grand discours de l'innovation, et puis après, il y a des actes. Et, et, et dans les actes, la question de, pour moi, la question de comment vous... vous, vous, vous, vous Comment vous donnez les primes aux gens, comment vous donnez les augmentations aux gens, c'est la clé. Et, et c'est là où, notamment dans la sphère publique, vous avez des choses qui sont euh, anti-innovation possible. Euh, parce que, parce que euh, bah voilà, en fait, une fois que vous avez euh, finalement que, la, que les gens qui ont essayé de se dépasser euh, ne sont pas plus récompensés que celui qui n'a rien fichu, et que vous avez mis les gens dans cet état-là pendant 5, 10, 15, 20 ans, après, vous pouvez leur demander d'innover, et d'accélérer. Hein bon, euh, tant que vous ne changez pas ça, ça ne changera pas fondamentalement. Et c'est ce qui, euh, d'une certaine manière, conduit à euh, ce que vous appelez des contournements. Euh, parfois, j'ai l'impression de, justement, justement l'idée que dans la sphère publique, justement, il y a, y, a, y a cette anti-innovation, enfin, cette culture de l'anti-innovation qui fait qu'on en arrive à avoir, justement, bah, ce, qu est, ce que nous, on, on appellerait là, euh, pour, pour cette conférence, donc des contresens, à savoir euh, des moments où finalement voilà, on essaie de contourner euh, pour, et, et donc euh, euh, je, veux, je, veux, je vais vous laisser un petit peu expliquer, mais on, on avait évoqué notamment les, les partenariats d'innovation, euh, qui sont, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, les nouveaux types de marchés publics, euh, dont l'objectif est de, est de faciliter justement une, une capacité pour les acteurs euh, à innover, euh, et qui aujourd'hui ne sont pas... Euh, euh, extrêmement utilisés ou en fait qui, qui posent des blocages dans les organisations. Oui, et puis alors j'ai vu une question sur est-ce que la, la fonction publique ne peut pas innover Non, la fonction publique peut innover et elle innove. Euh, pour le coup, elle communique très mal sur son innovation, à l'inverse d'un certain nombre de grands groupes privés qui eux communiquent très bien sur leur innovation et, et en font beaucoup moins. Euh, la, la, la, par contre, la question c'est qui innove et pourquoi et comment Et en fait, vous, vous, il y a une vraie question et c'est là où on retrouve la, la société sociologie des organisations, c'est-à-dire que euh, qui détient réellement le pouvoir et qui peut décréter que telle innovation est bonne ou n'est pas bonne. Et en fait, vous retrouvez notamment dans l'administration, euh, vous avez une couche de management euh, qui on donne le droit d'innover euh, et de faire des choses, et, et par contre les échelons en dessous, on leur demande de surtout pas trop réfléchir, de surtout pas trop innover, d'exécuter ce que leur donne les, les, les, comme donne les infos les, les, la couche du dessus, euh, avec une articulation politique qui est parfois qui est parfois intéressante, qui est parfois euh, positive ou négative. Euh, la question derrière, c'est est-ce que euh, euh, quand vous n'êtes pas dans cette couche-là, quand vous êtes dans les couches du dessous, comment vous faites pour gérer, pour, pour innover quand même Parce qu'il y a, y a quand même des gens dans la fonction publique plein de bonne volonté qui essayent de faire des choses au quotidien. Et donc là, vous avez des biais. Et vous avez des biais qui sont, vous allez aller chercher de la pression externe, vous allez chercher des partenaires externes. Euh, euh, le mécanisme des partenariats d'innovation. C'est exactement ça. C'est un mélange, une alliance entre la couche de politique et la couche d'une partie des hauts fonctionnaires qui ont décidé que vous avez besoin de nouveaux outils pour innover. Et donc, on crée ce système de partenariat d'innovation. Mais si on regarde bien ce que c'est que ce système de partenariat d'innovation, c'est en fait, et c'est là où vous voyez la structure qui rattrape le système, les innovateurs, c'est en fait un droit temporaire dérogatoire du Code des marchés publics c'est une expérimentation au sens euh, réglementaire, c'est-à-dire que c'est limité dans le temps et c'est limité en termes de, de, de cas d'usage et en termes de montant. Ce qui fait qu'in fine, vous vous rendez compte que vous avez une espèce de guerre entre ceux qui veulent essayer de secouer le système et de le faire innover et un certain nombre de gardiens du temple euh, qui, euh, quand ils ont vu apparaître ce truc-là, ont réussi à coller par deux ce partenariat l'innovation a collé par-dessus trois, quatre garde-fous pour dire attention, il ne faudrait quand même pas que ce machin échappe totalement à la structure. Et, euh, et, et, et du coup, in fine, vous vous retrouvez qu'un système qui est devenu une espèce d'usine à gaz difficile à pratiquer. Et donc, en fait, vous avez une espèce de confrontation permanente entre ceux qui essayent de secouer les lignes et, et de le faire avancer et ceux qui essayent de rattraper le système. Et, et ça, euh, je, peux vous, je pourrais vous parler aussi de, de, la même, un peu de la même logique sur ce qui a été fait autour des startups d'État d'un côté et de ce que font les, les directions, les DSI classiques de l'autre, donc euh, start-up d'État très agile, justement essayant un peu de secouer le système et euh, de secouer les, les, les pratiques, et puis les DSI qui font des énormes marchés avec des prestataires et qui conduisent parfois à des grands crashs industriels. Euh, et, et en fait, un des points, il euh, y, y a deux facteurs euh, qui jouent, qui, qui, qui, enfin, on a un balancier euh, appuyé par deux facteurs, euh, les ressources humaines d'un côté et de management qui, qui existe mais qui est aussi très divers. C'est-à-dire que euh, la, la sphère publique, c'est très grand. Vous avez des endroits euh, dans les services du Premier ministre, euh, au ministère de la Défense, euh, même au ministère de l'Intérieur, vous avez des poches, et il y en a d'autres que je ne connais pas assez, de poches d'innovation hyper innovantes, hyper actives qui avancent très très vite. Et puis vous avez d'autres endroits où alors c'est le contraire, c'est le champ stérile total, vous n'avez rien du tout. Donc vous avez ça et vous avez les marchés publics. Euh, qui euh, sont aussi un bon prétexte pour ne pas innover. Oui, on va revenir notamment sur la question des, des RH un peu plus tard aussi, euh, j'en je, doute pas. Euh, J'ai envie de, de, de me tourner vers, vers, vers vous, Carole, notamment, parce que là, c'est vrai qu'on vient de parler de certaines incohérences ou en fait, de difficultés qu'on peut avoir dans l'administration publique. Euh, néanmoins, euh, en fait, on peut aussi se poser la question euh, dans les entreprises privées, euh, notamment, et, et même de manière plus largement, quand on parle. D'innovation au washing, c'est un, un mot finalement qu'on qu n'entend pas si souvent que ça, euh, mais c'est comme si tout le monde savait que ça existait, ou tout le monde savait, voilà euh, comme vous avez parlé, de, de se reposer la question du, du pourquoi on fait tout ça. En fait, est-ce que si on n'arrive pas à fixer le pourquoi, on n'en est pas à, à développer aussi euh, des, des, des politiques d'innovation qui, qui tournent un petit peu en rond, en quelque sorte et, et de se dire, bah, finalement, com comment on en arrive là Moi, quand j'ai terminé HEC en 2004, je voulais faire du développement durable. Et à l'époque, c'était juste des métiers de communication et des métiers d'ingénieur. Et c'était déjà un peu du greenwashing. Euh, je ne sais plus si on utilisait déjà ce terme, mais moi, en tout cas, c'était mon impression. On disait beaucoup, euh, je fais du développement durable. Et en vérité, euh, on faisait beaucoup de com. Et il y a aussi des, des actions intéressantes et, et profondes d'invention pour, pour, pour être plus, plus développement durable. Et je retrouve un peu ça aujourd'hui dans l'innovation, on parle d'innovation washing. moi j'en parle dans mon introduction dans mon livre, et je sais, pour moi c'est un peu évident mais je ne savais pas que ce n'était pas très répandu, et ça, ça, ça se fait un peu au détriment de ce que c'est vraiment l'innovation, qui est quelque chose vertueux en fait quand c'est bien mené, avec le pourquoi évidemment, moi je me souviens j'ai interviewé la directrice innovation d'Ubisoft pour mon livre, et, et elle fait aussi une formation de coach par ailleurs, donc elle avait beaucoup ce, ce côté du pourquoi, c'est euh, pourquoi on fait ça, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière et tout. Et c'est essentiel effectivement, dans, mais dans le travail en général, pas que pour l'innovation, de se demander pourquoi on fait les choses. Au niveau de l'entreprise, on parle beaucoup de la mission, euh, et on pourrait en parler longtemps euh, de ce que ça veut dire, euh, vraiment une véritable mission d'entreprise. Euh, au niveau individuel, pourquoi je, je vais au travail tous les jours, qu'est-ce qui me motive Et quand je disais que l'innovation apporte un peu d'espoir, pour moi elle permet un peu de réellement travailler finalement, pour améliorer son service, pour résoudre des problèmes, pour être au goût du jour. On est en 2021, pourquoi faire des choses comme si on était au XXe siècle dans son entreprise ou dans son service public, que ce soit en termes de comportement, comme en termes d'utilisation d'outils digitaux, par exemple, ou de façon de travailler. Donc oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovation washing. On le reproche aussi beaucoup aux grands groupes, parce qu'ils sont aussi très emblématiques de tout ça. Il euh, y, y a des choses très intéressantes qui s'y font et d'autres euh, qui sont plus euh, de l'ordre de la com. Moi, d'expérience, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur public. J'ai même réussi à créer un laboratoire d'innovation en Seine-Saint-Denis, qui était un sacré euh, euh, tour de force. Et, euh, et j'ai vu qu'en fait, euh, et avant ça, je faisais beaucoup aussi de conduite du changement, de transformation digitale. En fait, les personnes qui sont le plus proches du terrain, euh, des clients, du public, elles, elles n'ont pas de problème pour innover. Elles sont contentes, au contraire, parce que ça... Ça les aide, en fait, à mieux travailler, à mieux répondre aux besoins de leurs clients, ça leur facilite la vie, ça leur redonne un peu voilà, de dynamisme, d'énergie. C'est plutôt tous les niveaux euh, intermédiaires qui, eux, ont du mal, parce qu'ils voient déjà les problèmes que ça a, une nouvelle procédure, un nouveau un risque. Ils ont du mal, finalement, à se projeter, parce qu'ils ont du mal à contrôler, et parce qu'ils ont une notion un peu dépassée, désuète, de ce que c'est que, que, que le travail collectif. Quoi. En soit, vous voulez euh, rebondir, réagir, ou en tout cas... Euh... Euh, tenter de. de Est-ce que voilà, vous avez une, une explication en quelque sorte de pourquoi les entreprises, finalement, qu'elles soient de l'ordre du public, du privé, parfois se fourvoient en quelque sorte euh, dans, dans, dans ces politiques Alors, effectivement, hein, j'ai eu raison d'un peu préparer parce que c'est très tourné vers l'innovation, que je comprends très bien. Hein, donc, euh, et, donc euh, moi, j'ai essayé de répondre à votre question. Est-ce que innovation et management sont à contre-temps Alors, oui. Alors, oui, fondamentalement, oui. Et je voudrais expliquer à la fois pourquoi et ce que la crise du Covid nous a appris là-dessus. Si on veut bien admettre que l'innovation, ce n'est pas l'invention du fil à couper le beurre, il n'y a qu'un génie qui a inventé le fil à couper le beurre. Il fallait être génial, il l'a fait, on ne pourra plus le faire maintenant. Ça a été fait, il a innové. Alors, moi j'ai toujours été frappé dans les études que je fais maintenant depuis un certain temps <coughs> sur le fait que l'innovation, est un thème toujours présent dans les entreprises. Alors, je ne dirais rien sur la fonction publique. La fonction publique est plutôt orientée vers les innovations organisationnelles. Hein. Mais euh euh, J'ai toujours été frappé par le fait que ce, ce thème de l'innovation est toujours présent. Vous voyez, je me souviens euh, avoir conduit pour euh, ce qui était à l'époque gdf et qui est maintenant Engie, je me souviens avoir conduit 17 learning expeditions un peu partout dans le monde et euh, l'idée c'était de repérer comment euh, dans ces entreprises qu'on visitait se faisait l'innovation. En fait, il y a une contradiction fondamentale. Euh, si, si vous regardez l'évolution du management, je ne vais pas la refaire hein, parce que ça vous prendrait trop de temps et ça vous amènerait à la fin de votre session. Mais si on regarde l'évolution du management, nous, petit à petit, le management dans le secteur marchand a fait un bond en arrière considérable entre les années 80 et moi je vais me plus jusqu'au début de la crise Covid. Et euh, ce, ce bond en arrière considérable a consisté à régénérer au sein du secteur marchand tout ce qui relève de la bureaucratie, c'est-à-dire du fait de vouloir gouverner absolument par la règle, le fait de produire toujours plus de process, d'indicateurs de performance, de systèmes de reporting, et le fait, in fine, et c'est là-dessus que la nuance est importante, de vouloir non seulement contrôler ce que font les gens, mais aussi de vouloir contrôler comment ils le font ce que d'ailleurs des auteurs ont appelé les entreprises communes parce qu'elles sont très axées sur le commun et il y a donc un paradoxe fondamental entre ce souhait de tout contrôler ce souhait d'enfermer les gens dans des règles, des procédures, des process, des normes pour arriver encore une fois à bien contrôler ce qu'ils font et leur dire en même temps qu'il faut innover et on ne peut pas innover dans des systèmes aussi bureaucratisés et, et, et de ce point de vue-là, le management et l'innovation ont été tout à fait à contresens et dans ce sens-là, et je peux vous dire que dans les études que l'on fait, personne ne s'y trompait, l'idée il faut innover, relever pour tous les interviewés qu'on a pu avoir, et tu sais si on en a eu, d'une injonction contradictoire. Il s'était vécu comme une injonction contradictoire. Alors, ces injonctions contradictoires, il y a quelque chose qui peut quand même aider à les dépasser, c'est les situations de crise. Et de ce point de vue-là, les situations de crise, c'est comme la guerre. La guerre, ça fait faire des progrès tout à fait considérables. La guerre, ce serait fabuleux si ça ne tue pas les gens. C'est dommage, c'est comme le Covid, ce serait quelque chose de merveilleux si ça ne tue pas les gens, mais malheureusement, ça les tue. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu apparaître pendant cette crise Covid Eh bien, on a vu apparaître des phénomènes d'innovation que nous, nous n'avons pas qualifié d'innovation. Nous les avons qualifiés de désobéissance organisationnelle. Mais la désobéissance organisationnelle, c'est une forme d'innovation. Alors, il faut expliquer ce que ça veut dire. D'abord, je voudrais dire, pour que ça soit clair pour tout le monde, parce qu'on pourrait me le reprocher, ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas simplement des sentiments que je peux avoir certains qui nous écoutent le savent avec deux de mes collègues que l'on va citer ici Cécile Rouault et Sébastien Ollion nous avons fait une étude entre le mois de janvier et le mois de septembre sur neuf grandes organisations nous avons fait à peu près 600 interviews qualitatifs sur la façon dont la crise était gérée et il est apparu une chose qui... Et après moi me permettra d'interroger nos deux spécialistes de l'innovation pour savoir s'ils considère cela comme de l'innovation il est apparu la chose suivante nous nous sommes posé la question qui a géré la crise okay, les dirigeants, laissons ça de côté mais c'est surtout l'encadrement de proximité qui a géré cette crise cet encadrement de proximité à qui on a demandé deux choses on lui a demandé de gérer la poursuite de l'activité ce qui était absolument essentiel si on ne poursuit pas l'activité on meurt et en même temps de s'occuper dans les périodes de confinement des populations considérées comme fragiles. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'engraudement de proximité de s'occuper de l'activité et de s'occuper du confinement. Pour ce faire, cette mission était impossible à accomplir dans les organisations si on suivait les règles, les procédures, les process tels qu'elles existaient. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cet manque de proximité a petit à petit trouvé les moyens de faire ce qu'il avait à faire, les a inventés sur le champ, je vais prendre un ou deux exemples, les a inventés sur le champ, mais les a inventés sur le champ en transgressant et en inventant quelque chose qui jusque-là n'existait pas. Alors, moi je vais vous prendre deux, trois exemples d'innovation qui vont me décevoir, parce que, encore une fois, c'est de l'innovation tellement basique que, voilà. Mais, vous prenez un encadre de proximité qui est un directeur d'un établissement, pas ben, cité plus loin pour ne pas qu'on reconnaisse l'entreprise dont je vais parler Bien. Euh, arrive la crise Covid il euh, y a des règles et des procédures, des process dans cette entreprise qui disent vous ne pourrez jamais rien acheter sur vos deniers personnels car on ne vous remboursera pas c'est formellement interdit qu'est-ce qui s'est passé il fallait se procurer du gel hydroalcoolique des masques, de tout ce que vous voulez eh bien, ces, ces, ces patrons de, de petits établissements, ils se sont débrouillés, sont allés voir le pharmacien du coin, le médecin du coin, euh, un tel, un tel, et ils se sont procurés euh, les masques, le gel hydroalcoolique, etc., mais en transgressant complètement les règles qui leur étaient imposées. Et de ce point de vue-là, cette désobéissance organisationnelle, qu'est-ce qu'elle a montré eh bien, elle a montré que cet encadrement de proximité qui jusque-là n'était en charge que d'accomplir ce que d'autres décidaient plus haut, avait une capacité d'innovation et une capacité d'autonomie qui leur permettait de trouver des solutions à des problèmes que les règles et les procédures de l'organisation ne permettaient pas de trouver. Ça, c'est de la véritable innovation euh, au, au, au quotidien. En tout cas, par rapport à ces exemples, je voulais voilà, euh, savoir un petit peu comme, comment euh, est-ce que vous, il euh, y a eu des choses similaires, et notamment, on l'avait évoqué, ce besoin, en fait, au-delà d'innover, de, c'est de gérer l'innovation, et que c'est un travail, justement, qui se fait sur cet échelon intermédiaire. Oui, alors, je, je rejoins, le, le, effectivement, le fait que, la crise a permis de débrayer un certain nombre de mécanismes parce qu'il fallait trouver des solutions euh, des solutions dans l'urgence. Euh, la question, c'est finalement, euh, euh, quel, quel mécanisme on a débrayé et pourquoi. Euh, bah, très concrètement, euh, et je vais revenir sur le code des marchés publics. Euh, le code des marchés publics vous permet, dans des situations de ce type-là, de débrayer une partie des règles du code des marchés et donc de passer, euh, pour des raisons de, de crise sanitaire, de passer des commandes en direct. Euh, euh, et donc c'est quelque chose qu'on qu qu a fait, hein, faut, je pense que, voilà. euh, par contre ça a été fait de manière temporaire, c'est-à-dire qu'il euh, fallait trouver des solutions dans l'urgence, donc il y a des clauses d'urgence dans le code des marchés, parce que le code des marchés est bien mieux écrit que ce qu'on pense, la question n'est pas tant dans le code, mais dans la manière dont on s'en sert, euh, euh, mais par contre voilà, c'est des choses qui sont forcément limitées dans le temps, et oui, il a fallu s'approvisionner en gel hydroalcoolique. Alors au début, bah, effectivement, il y a eu de la débrouille, et il y a eu des achats directs. Et puis, et puis finalement, à un moment, le système rattrape. C'est-à-dire qu'il finit par dire, bon, bah, ok, ça c'était bien pour trois mois. Maintenant, si vous voulez aller au-delà, bah, maintenant il faut réappliquer le code. Donc, euh, re -re procédure d'appel d'offres, concurrence, etc., etc. Donc oui, la crise permet de, de, de générer des choses. La question, c'est est-ce qu'elles sont, est -ce qu sont temporaires ou est-ce qu'elles sont durables euh, Ensuite, sur les questions de groupe WhatsApp, etc., en fait, ce n'est pas neuf. Hein. Ce qui s'appelle le shadow IT dans les entreprises, euh, ça fait bien longtemps que ça existe. C'est effectivement, euh, vous avez des règles d'emploi, de partage de docs, d'utilisation d'outils. Ça fait bien longtemps qu'il y a des gens qui les ont contournés euh, en utilisant des moyens perso. Pour le coup, une des choses, des choses intelligentes qu'on avait réussi à faire en matière d'innovation dans l'État, c'était de se dire, plutôt que d'interdire, on va accompagner. Donc plutôt que de laisser les gens euh, planquer le fait qu'ils ont des groupes WhatsApp, eh ben, on va créer une application... Euh, type WhatsApp, sur lequel les gens pourront créer les groupes comme ils veulent, dans le sens qu'ils veulent, avec qui ils veulent, en excluant ou en incluant qui ils veulent. Par contre, bah, on va juste gérer deux trois trucs minimum, à savoir la, la question de la sécurité. Et donc l'État a, a un, un outil qui s'appelle CHAP, qui est un espèce de WhatsApp Like, euh, mais qui permet à euh, tout agent du service public de s'inscrire dessus et de euh, faire ce qu'il veut comme groupe, indépendamment, de sa, indépendamment de, sa, de sa hiérarchie. Donc la crise, elle renforce ça, bien évidemment. Mais en fait, ça, ça correspond aussi à des, à des, à des tendances de fond. Euh, après, effectivement, l'innovation incrémentale, l'amélioration du quotidien par le terrain, c'est quelque chose qui, pour le coup, qui marche assez bien. Euh, les gens, ils ont un problème sur le terrain, ils ont tendance à vouloir trouver des solutions. Personne n'aime rester les deux pieds dans la glaise face enfin, à un problème. La vraie question, effectivement, c'est au niveau du management intermédiaire, comment est-ce que le management intermédiaire approche ça, contrôle ça et fait les arbitrages. Et euh, notamment, il y a un vrai, une vraie question d'arbitrage sur le passage à l'échelle et, euh, et les coûts générés. C'est-à-dire que quand vous avez, euh, je vais reprendre mon, un exemple opérationnel, quand vous avez un opérationnel sur ligne de métro qui a un problème et qui trouve une solution locale, sa solution locale, elle est, elle est, probablement, elle est probablement très bien, euh, la vraie question, c'est est-ce qu'elle passe à l'échelle et, et la réponse n'est pas toujours oui. Et, et à quel coût elle passe à l'échelle et donc, est -ce, finalement, est-ce qu'il faut laisser cette innovation se dérouler ou est-ce qu'il vaut mieux faire travailler l'ingénierie pour trouver une solution au même problème ou à un problème qui est approchant, mais qui est le problème qui, lui, est le problème qui est sur toutes les lignes de métro et que, donc du coup, on va mettre en place une solution pour répondre à ce problème à un coût maîtrisé et qui permet de répondre au problème plus large. Et là, vous avez une dissonance entre le problème tel que vu par euh, l'agent de terrain sur, sur une ligne donnée, et la vision macro d'un réseau de transport, euh, mais ça pourrait être vrai sur l'ensemble d'une politique publique nationale, par rapport à une vision, une vision locale, et comment vous trouvez une solution à cette problématique à l'échelle nationale, à quelle vitesse, à quel coût, et, dans quel, et, avec quel, et avec quel niveau de satisfaction des utilisateurs. Et le vrai sujet, et la vraie clé, c'est comment vous arbitrez ça, et surtout, comment vous expliquez la décision d'arbitrage. Et l'explication de la décision d'arbitrage, pour moi, est presque plus importante que la décision elle-même. Parce que sinon, vous frustrez tout le monde. Et ça, c'est totalement un boulot du management intermédiaire. Et, et, et l'arbitrage est souvent, dans mon expérience, mal fait. Et l'explication de la décision d'arbitrage est souvent inexistante. Alors, un petit mot sur l'encadrement intermédiaire. Sur moi, je voudrais quand même signaler que pendant toute cette crise covid où il y a eu de l'innovation qui a été faite en permanence à la base, l'encadrement intermédiaire a disparu. Et, et on ne l'a pas vu, et qu'aujourd'hui, une question qui se pose dans les organisations, c'est comment va se repositionner cet encadrement intermédiaire par rapport à de l'encadrement de proximité qui a appris de l'autonomie et, et qui ne renonceront, et d'ailleurs, et des salariés qui ont appris de l'autonomie et qui ne renonceront certainement pas euh, à, à, à cette autonomie facilement. Mais euh, encore une fois, comme la sociologie, ça prédit plus facilement le passé que l'avenir, moi, je ne sais pas comment ça va euh, tourner. Alors, sur ce que vous venez de dire sur les chefs de projet, c'est vrai que euh, quand on discute de cette question-là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a dans les entreprises une méconnaissance relativement forte des, de quelques comment invariants du fonctionnement des organisations que, que les, la, comment la sociologie et d'autres sciences sociales ont mis en évidence depuis des décennies et des décennies et qui semblent toujours ignorées au sein des entreprises. Vous faites référence au chef de projet. Ça pose effectivement la question du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que, que faire un projet Regardez, Faire un projet, c'est que vous avez des gens qui travaillent dans des lignes, par exemple, qui sont des lignes euh, verticalisées, et à un moment donné, on veut, un problème se pose, on va faire un projet et on va prendre des gens qui appartiennent à des métiers différents, par exemple, dans ces lignes verticalisées, et on va les mettre dans un projet et à la tête de ce projet, on va mettre un chef de projet. Et parce qu'il est chef de projet, il est supposé être capable d'animer, comme on dit dans le doux langage managérial, d'animer son projet la question n'est absolument pas posée, qui est de se dire quel est le pouvoir qu'il a pour obtenir la coopération de ceux qui vont travailler dans le projet dont il est supposé être le chef. Mais pourquoi Parce que dans les organisations, on ignore ce que c'est que le pouvoir, on pense que quand on a dit à quelqu'un qu'il est chef, il est chef, de la même façon que quand on pense que, euh, euh, on est à un certain niveau hiérarchique on a plus de pouvoir que quelqu'un qui est dans un niveau hiérarchique inférieur, on ignore que le pouvoir ça n'est pas la hiérarchie on ignore que le pouvoir ça n'est pas un attribut le pouvoir c'est contrôler quelque chose d'important, soit pour l'organisation, soit pour d'autres acteurs, et la véritable question si on veut qu'un chef de projet soit efficace dans sa mission de chef de projet c'est de se poser la question de quel pouvoir dispose-t-il et par conséquent que contrôle-t-il par rapport à ceux qui ont été affectés à ce projet. Et euh, effectivement, aujourd'hui, ça fait partie de quelque chose que euh, euh, malheureusement, ça a été établi longtemps par les sciences sociales, mais personne finalement dans les entreprises ne le pratique, ni ne le connaît, ni le prend en compte. Je, je voudrais peut-être, si vous me permettez, ajouter juste un petit mot. Juste un petit mot. Vous voyez, euh, et, et je veux poser une question, dont deux spécialistes de l'innovation, pour moi qui n'en suis pas. Vous voyez, il y a eu une innovation formidable pendant cette crise dont on n'a pas beaucoup entendu parler. C'est la transformation des masques de plongée de Décathlon en masques de protection pour les soignants, hein, uniquement pour les soignants. Moi, il se trouve qu'on m'a demandé de faire une étude sur qu'est-ce qui avait permis de faire ça. Eh bien, c'est un ensemble de choses, je ne vais pas le développer ici, mais ça a, été amené par un, ça a été piloté par un industriel qui était BIC. Euh, euh, les masques ont été donnés par Decathlon, mais ce qui est fondamental, c'est que le mode de fonctionnement que cette équipe-là, qui était une petite équipe, a développé, c'est-à-dire en étant totalement transversalisé, en étant totalement en communication directe vis-à-vis -vis de tout le monde, ça a permis de développer ça en un temps record, quelque chose qui avait été inimaginable. Donc là, on a une véritable innovation. Et enfin, je terminerai en disant ceci, j'aimerais bien avoir leur avis sur, tiens donc, qu'est-ce qui fait que la France n'a pas été capable de développer les vaccins Qu'est-ce qui fait est-ce que c'est simplement un mauvais dosage dans le vaccin de Pasteur On va me faire croire ça. Ah, oh, moi, bon, on avait mal dosé. Alors, ça, c'est dommage, mais alors, pour bien doser, il va falloir huit mois de plus. Oh bien, non, ce n'est pas ça. On peut se demander pourquoi Pasteur, d'un côté, pourquoi Sanofi, de l'autre pourquoi ces entreprises françaises n'ont pas réussi à développer, donc à innover, là où d'autres ont innové dans un temps record Alors là, moi je trouve que c'est un pur problème organisationnel, bien français, bien chez nous, qui est le, le, le refus implicite ou explicite d'une collaboration entre les laboratoires privés, les laboratoires semi-publics et la recherche publique qui se regardent en chien de faïence alors même que quand vous regardez du côté des Américains ou des Allemands, et même des Anglais d'ailleurs, c'est bien par cette coopération poussée à l'extrême qu'il a été possible de développer ces vaccins. Donc là, si vous voulez, vous avez un trait culturel qui s'est opposé à la capacité d'innovation, et aujourd'hui les Français pleurent parce que le pays de Pasteur n'a pas été capable de produire des vaccins. Plutôt que Com et Carole répondent à cette question, moi je préférerais si vous le voulez bien, toutes et tous, que nous ouvrions justement maintenant une première session, une première série de questions-réponses. Oui, c'est Rudy Pignot, la compagnie générale des autres. Moi, euh, ouais, une petite question que je me posais, c'est qu'on parle beaucoup d'innovation, de management, donc je dis les deux. Euh, on parle beaucoup d'innovation sur le signe de la nouveauté, puis il y a eu des questions sur, dans le chat sur le, la notion de progrès, la différence entre innovation et progrès et que finalement il y a un petit chevauchement là, et peut-être que les, notions, les nouvelles notions d'innovation requestionnent la notion de progrès qui a été très, très abandonnée aux questions d'un nouveau périphérique, une nouvelle industrie, etc. polluante euh, moi il me semble que l'innovation, en tout cas dans le domaine dans lequel moi je la défends l'innovation sociale et je pose la question à, à tous les intervenants parce que c'est à la fois une question de sociologie, c'est aussi une capacité euh, à faire changer euh, euh, la société, quoi. changer les gens de regard, changer euh, la manière dont on se perçoit soi-même, la manière dont on perçoit l'autre, euh, la manière dont on va pouvoir euh, se voir euh, agissant. Et du coup, en termes de sociologie, changer de rôle euh, dans la société, pourquoi pas. Euh, je fais près de parler de rôle parce que c'est vraiment un, un terme euh, voilà, sociologique... Euh, est-ce que est, est ce n'est pas ça aussi euh, l'innovation Ce n'est pas forcément une nouvelle chose, c'est aussi une capacité à ensemble, à percevoir euh, une nouvelle manière de concevoir euh, finalement la société, concevoir son rôle dans la société, sa place dans l'organisation et de changer simplement en fait, changer avec les autres. Voilà, c'était ma, ma question euh, donc, tout simplement. Et je suis assez euh, agacé toujours de, de voir l'innovation sous l'angle de la nouveauté, euh, vraiment calqué sous l'innovation technologique. Euh, sachant que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus systémique et complexe et que l'innovation sociale en tout cas pour moi c'est quelque chose à une échelle beaucoup plus macro que simplement une petite innovation dans un coin technologique que tout le monde utiliserait et que ça peut produire beaucoup de casse sociale justement à l'intérieur de l'entreprise ou sur les territoires. Voilà. Je suis d'accord avec une bonne partie de ce qui a été dit, notamment l'innovation sociale changer de rôle. Euh, et et d'un certain point de vue, c'est quelque chose d'un peu différent de ce qui avait été évoqué en termes de changer les mentalités. Alors, si j'essayais je, de formuler de façon euh, concrète ce qu'est l'innovation sociale, je dirais ça, ça consiste à changer les façons de travailler. Alors, on peut prendre un exemple précis de ce est une innovation sociale sur laquelle les entreprises butent de façon tout à fait considérable. C'est par exemple essayer de quitter le mode de fonctionnement qu'on appelle segmenté séquentiel, le terrorisme traditionnel, et passer à des modes beaucoup plus coopératifs et beaucoup plus intégrés. Ça c'est une vraie innovation, et il faut croire que c'est une vraie innovation puisque les entreprises n'y arrivent quasiment pas. Et, et, et, et pourtant, elles en auraient besoin, puisqu'après tout, on a établi depuis longtemps, nos amis de Renault, savent ça, ça par cœur, ont disserté, écrit là-dessus, être capable d'introduire une coopération maximale à l'intérieur d'une organisation, ça permet de réduire les coûts tout en augmentant la qualité. Donc, ça résout le problème, la quadrature du cercle que posent aujourd'hui les clients aux organisations, c'est « je voudrais plus pour moins ». Alors, la question, c'est de dire, d'abord, euh, euh, poser une question, c'est celle de la connaissance. Et alors, j'ai vu que quelqu'un avait posé une question sur la connaissance élaborée. Oui, parce que vous ne pourrez arriver à innover, à faire changer les comportements, que si vous comprenez d'abord pourquoi les gens se comportent aujourd'hui comme ils se comportent. Donc, il faut absolument que vous parliez, que vous démarriez par l'acquis et j'ai envie de dire qu'ici la sociologie des organisations vous apportera quelque chose d'extrêmement précieux, c'est la compréhension que les gens font ce qu'ils font parce qu'ils sont intelligents, et que donc vous allez vous appuyer sur l'intelligence de l'acteur. Ils ne le font pas parce qu'ils sont vicieux, parce qu'ils ne sont pas gentils, parce qu'ils sont cons, ils le font, la, la connerie ce n'est pas un concept sociologique, je le dis tout de suite. Hein. Voilà. Et donc les gens font ce qu'ils font parce qu'ils sont intelligents. Donc ça va vous amener à vous dire, ah mais alors quel est le contexte dans lequel ils sont, qu'il faut qu'aujourd'hui ils se comportent comme ils se comportent. Par exemple, ils n'ont aucun intérêt à coopérer. Très bien, donc si je veux innover chez moi et faire que effectivement, la coopération devienne la norme, je vais alors m'interroger sur quels sont les éléments de leur contexte sur lesquels je peux jouer pour arriver à ce que, effectivement, comme ils sont intelligents, ils s'adaptent à ces nouveaux éléments de contexte qui vont les amener à se comporter tout à fait différemment. Donc voilà, j'ai un raisonnement qui est un raisonnement qui s'appuie sur... Alors, ce que j'ai appelé tout à l'heure la rationalité limitée, mais je ne veux plus le formuler comme ça, qui s'appuie sur l'intelligence de l'acteur et comment je vais utiliser cette intelligence de l'acteur pour l'amener petit à petit à se comporter différemment. Et quand j'aurai changé le comportement d'un certain nombre d'acteurs, alors socialement, j'aurai innové sur le fonctionnement de mon organisation. Merci François. Euh, D'abord, il y avait une question qui était plus, plus, plus haute, alors il y a eu une réponse hein, dans la discussion sur finalement... Euh... Euh, le côté euh, individualisant, finalement, est-ce qu'on ne retrouve pas des similitudes dans le, dans, dans le côté individualisant des politiques d'innovation et de management qui sont aujourd'hui menées dans des entreprises et qui visent à faire en sorte que les solutions euh, à tout un tas de problèmes soient finalement euh, trouvées par les personnes. Euh, voilà, donc ça, j'ai mmh. une première question que, que je différencierais peut-être finalement de l'innovation ordinaire. Euh, en fait, finalement, il y a, y a une injonction à la réponse individuelle, aussi bien du côté du management, de l'innovation. Et là, on pourrait essayer de tirer un lien. Je ne sais pas si, euh, euh, Comme, François, vous avez déjà une première réponse à cette question-là. Par, par exemple, Comme, tout à l'heure, vous avez exprimé euh, euh, la question des primes, euh, mmh. notamment comme facteur de motivation. Euh, bah, après, en fait, la, la vraie question, c'est sur quels critères vous octroyez les primes et vous pouvez parfaitement avoir des systèmes de primes totalement dépendants des résultats de la personne ou des systèmes de primes mixtes avec des pourcents liés à la personne et des pourcents liés à, lier à de la réussite collective. Donc, de, enfin, la prime, c'est comme d'habitude, c'est un outil qui est comme d'habitude plus important que, que ce que les gens veulent bien déclarer. La vraie question, c'est sur quels critères vous l'octroyez. Si vous l'octroyez sur des, effectivement, des critères individuels, euh, bah vous allez avoir des gens qui vont, euh, qui vont réagir individuellement c est, c est, je rejoins ce qu'a dit François avant c'est le cadre dans lequel les gens sont intelligents si vous leur envoyez un message en disant euh, il, faut que, il faut que vous soyez en concurrence les uns avec les autres et que euh, ce qui compte c'est votre performance individuelle et pas la performance collective bah, ils sont intelligents, ils vont comprendre le message et ils vont s'adapter et vous aurez les comportements qui vont avec si vous envoyez le cadre contraire et le message contraire les gens s'adapteront aussi effectivement je suis, je, je suis tout à fait d'accord les, les gens sont intelligents et donc, ils s'adaptent à ce que vous leur proposez. Euh, donc, euh, euh, si, euh, si effectivement, vous envoyez, euh, moi, ce que je trouve parfois paradoxal, euh, c'est qu'effectivement, vous avez d'un côté un, un grand discours sur, euh, sur euh, l'entreprise euh, euh, comme corps constitué, comme collectif global. On vous demande de collaborer en transverse, on fait beaucoup de transversalité, c'est les grands mots à la mode, il faut casser les silos. Et puis, et puis dans le même temps, bah, vous collez des primes individuelles aux gens. Euh, exclusivement focalisé sur des, sur des trucs individuels. Donc en fait, vous envoyez un message, vous faites encore une, une dissonance cognitive. Et, et puis, in fine, bah, vous laissez les gens arbitrer entre le discours et, et les actes. Et, bah, ils ne sont pas bêtes, hein, donc euh, ils, arbitrent, euh, ils arbitrent selon les actes, pas selon le discours. mais <rire> en plus. Vous avez mille fois raison, comme dans ce que vous dites. Je trouve que voilà, vous avez bien décrit la situation. Et j'ajouterais que chaque fois qu'il y a une dissonance entre le message et le contexte dans lequel se trouve l'acteur, il se foutra du message et s'adaptera au contexte. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, malheureusement, c'est que c'est une grande tendance du management de tout individualiser. Tout est individualisé. Et pourquoi Mais parce que la complexité de l'organisation fait peur. Et, et vous avez une marque de la sur euh, individualisation du management dans l'explosion des coachs. c'est frénétique l'explosion des coachs. Il y en a tellement qu'un jour les coachs coacheront les coachs. Hein. C est, c est, ça, ça va s'achever comme ça parce que ça dire, euh, hein, François. pardon. Déjà le cas. Attends, mais <rire> vous, vous me rassurez parce que j'avais peur que tous ces gens se trouvent au chômage et s'ils se coachent entre eux, ça fera un peu de business. Comme ce concept complètement vague et imbécile du leadership le leadership, c'est quelque chose qu'on vend à l'encadrement intermédiaire quand on l'envoie dans les business schools pour lui faire croire qu'il fait partie de l'encadrement supérieur. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, on lui dit, on va vous former au leadership. Mais le leadership, ça consiste à individualiser. Vous êtes un leader. Donc, ce que vous faites, c'est une action individuelle. C'est vous. Me, myself and I, on dire en anglais. Voilà. Et bien, c'est la même chose avec le coaching. On va vous apprendre, vous, individu, à vous comporter. Et pourquoi on fait tout ça mais parce que gérer les problèmes collectifs d'organisation complexe, et, et, et vous remarquerez que la complexité fait peur. Vous savez pourquoi la complexité fait peur Parce qu'elle est complexe. C'est dommage que la complexité soit complexe. Si la complexité était simple, elle ne ferait pas peur. Eh bien, voilà. Et donc, on individualise petit à petit tout ce qui concerne le management. Et ce qu'a dit Com est tout à fait vrai. Hein, on dit aux gens coopérer, coopérer, puis on continue à les évaluer, les rémunérer, les promouvoir sur une base strictement individuelle. Mais Al malheureusement, l'acteur est intelligent. Merci beaucoup, euh, euh, François Com, pour ces réponses. Et Bruno, je crois que vous aviez une réaction. Donc, si, si vous n'arrivez pas à allumer votre caméra. Qui, vous m'entendez euh, Ah, bonjour. Et ensuite, vu que okay, bonjour. Bruno, j'ai vu que Claire a allumé son micro, donc peut-être que Claire veut intervenir. Et également, il euh, y a ma, également Anne-Cécile. Donc, euh, Bruno, Claire, Anne-Cécile, je vous laisse euh, commenter. Euh, merci beaucoup. Juste, oui, je voulais juste partager une expérience qu'on a, je pense, tous plus ou moins déjà vécue. Euh, alors déjà, l'intelligence collective, elle existe, ça c'est clair, elle, elle, elle donne parfois des résultats assez impressionnants, me semble-t-il. Moi je voulais juste attirer un point sur l'attention euh, sur le, le, je trouve le manque euh, assez fréquent de, de, de culture et on va dire de, de niveau de maturité du haut management euh, dans un grand groupe qui doit se transformer euh, de façon, j'allais dire impérieuse et je trouve que le contexte Covid renforce la nécessité euh, de l'innovation, il y a une forme impératif quelque part, je trouve qu'à contrario, les, les membres de certains COMEX n'ont euh, pas forcément le, la pratique, ou en tout cas les retours d'expérience, ou se laissent euh, pas assez euh, alimenter par des, par des feedbacks, sur des cas que vous avez euh, racontés ici, à la RATP ou, ou ailleurs, et qui font qu'ils euh, arrivent à, à déclencher de leur troupes des réactions comme, je cite, euh, c'est un cadre euh, moyen, déjà pour un enfin, moyen SUP qui, qui a un peu de, un peu de levier d'action, et qui m'a dit, cette année, Bruno, l'innovation, c'est tellement important qu'on va arrêter d'en faire. Et par ce type de, de reformulation euh, un petit peu provocatrice, en fait, il y avait derrière le, le fait qu'il y avait effectivement une, une injonction paradoxale, une, une dissonance, à la fois une injonction paradoxale et une dissonance cognitive, de la part des banques du commerce qui leur ont dit, euh, l'innovation, il faut qu'on coupe... Euh, Quelque part les robinets pendant quelques temps parce que euh, on ne sait pas faire avec euh, une, une contraction budgétaire de, de X%. Et donc, mon point, c'était ça c'était comment, mais je n'ai pas du tout la, la réponse, j'ai quelques éléments de pratique pour, pour infléchir ce, ce type de, de posture, mais c'est comment les, les personnes qui ont un rayon d'action important, je pense au top management, Comex et autres, comment on peut leur amener. Euh, d'une façon ou d'une autre, à, à prendre conscience que l'innovation, ce n'est pas tout à fait, effectivement, comme on l'a vu au début, euh, ce n'est pas tout à fait un processus qui obéit euh, à des règles ou à des fonctionnements ou à des euh, représentations et qu'ils ont l'habitude d'avoir chacun dans leur domaine, euh, la finance, le marketing, euh, l'industrie, etc. Voilà, c'était juste partager ça avec vous. Comme peut-être que justement cette question tombe à point pour toi, euh, si tu as envie d'y répondre, avant qu'on passe la parole ensuite à Anne-Cécile et, et éventuellement à Claire. Euh, oui alors en fait ça, ça renvoie, à, ça renvoie à, Alors, euh, moi j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est pour le coup en telle transformation qu'elle a malgré la crise, elle a dit il faut continuer à innover parce que sinon on n'arrivera pas à faire la transformation donc euh, j'ai plutôt eu la chance de, de, de ce côté là, mais effectivement je, je, pour discuter avec un certain nombre de mes homologues euh, euh, J'ai des, des homologues qui, euh, qui ont vu une telle chute de leur budget en cours d'année ou euh, pour 2021 qu'ils que, que se, se demandent un peu ce qu'ils vont faire. Euh, effectivement, il y a une vraie question de... Alors, il y a, il y a quand même une question de management de l'innovation. On n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, pour le coup, poser un peu de cadre de management de l'innovation, et je, je pourtant je ne suis pas un... un je ne suis pas pour les usines à gaz, mais en fait, ça permet de rassurer le management, c'est le top management. Ça leur permet de se dire qu'ils peuvent quand même maîtriser quelque chose et de les rapprocher de processus qu'ils connaissent. Mais effectivement, euh, euh, les gens, enfin une bonne partie des gens qui ont accédé à des fonctions de top management n'ont pas cette culture-là, euh, parce que euh, pour des raisons historiques, parce que ça n'a pas été fait, ils n'ont pas passé ça dans leur parcours. Et, et donc moi, j'ai enfin une partie de mon boulot, c'est aussi de faire de la pédagogie euh, sur, sur ça. Euh, je, alors je ne vais pas prendre d'exemple à l'ERATP, mais je vais prendre des exemples dans l'État, euh, voilà, de, de directeurs d'administration centrale ou de, ou de membres de cabinet, ou quand vous leur parliez euh, euh, innovation ouverte, euh, open source, euh, euh, des choses comme ça, euh, bah voilà, c'est des concepts ou, ou plateformes, logiques de plateforme, écosystème. Enfin, euh, modèle économique de, de plateforme et écosystème de plateforme, c'est des concepts qui leur sont étrangers en fait. Et, et donc derrière, bah, ça, ça bride toute une partie de, de l'innovation avec la difficulté que quand vous êtes euh, à une position de, de top manager, bah vous n'allez généralement pas oser avouer que vous ne comprenez rien à ces sujets-là. Donc euh, vous allez trouver un prétexte quelconque pour, pour en enterrer ça. Donc il y, y a effectivement un vrai sujet de, de, de formation de, de, du top management, euh, dans le public et dans le privé, euh, et, et du fait d'accrocher des, des gens qui connaissent un peu ces concepts-là auprès de ce top manager pour nourrir leur vision et les, et, les, et les influencer et permettre ensuite le, le développement d'un de, de, écosystème euh, au moins même interne euh, qui, qui, qui fonctionne. Euh, merci pour cette réponse. Anne-Cécile, Anne -Cécile, vous aviez euh, publié un message euh, est-ce que vous souhaitez prendre la parole à l'oral pour commenter merci euh, oui je, euh, effectivement euh, en échangeant sur euh, l'innovation euh, qui euh, qui incombe à l'individu avec l'exigence de l'innovation euh, de, de, avec le coaching euh, voilà, c'est la conversation un peu précédente j'ai fait le lien avec une citation euh, que j'ai rencontrée dans, dans l'une de mes nombreuses vies euh, professionnelles euh, qui est euh, « l'organisation ne doit pas reposer sur des héros ». Donc c'était par rapport au, au corps enseignant dans l'éducation nationale. Et euh, j'ai trouvé que cette injonction finalement de l'innovation, euh, au, auprès des individus, relevait plus de la culture de la société. On attend toujours le messie, on attend toujours la solution qui vient d'une personne euh, et euh, d'un héros. Et je trouve que, enfin on le voit bien, que ce soit dans les élections, que ce soit au niveau du vaccin, on attend une solution et d'un acteur. Et en fait, je trouve que le point de vue du manager intermédiaire, du manager tout court, l'attente du terrain d'avoir des solutions dans ce, de, de, du manager et du coup le manager qui s'auto-met peut-être des exigences d'innovation euh, des attentes de soi-même très élevées pour trouver la solution et euh, pour moi à mon sens l'innovation euh, elle ne peut être euh, faite que euh, la vraie innovation on va dire collective qui puisse se, se, se, se trans changer d'échelle euh, ne peut se faire que lorsque il y a le collectif qui se met autour et du coup c'est un changement de posture du manager le management de, de l'innovation pour moi c'est un changement de posture du manager qui n'attend pas de trouver lui-même la solution mais qui attend du collectif de trouver la solution et, et d'emmener le collectif vers, euh, vers de l'innovation et non pas effectivement la personne, pas une personne avec des primes individuelles mais plutôt des primes collectives etc. Donc voilà c'était le, le lien que je faisais euh, sur l'injonction de l'individu euh, où on oublie le pouvoir du collectif en fait. Merci Anne-Cécile. Claire tu souhaites euh, intervenir succinctement et puis ensuite autour euh, de Yann Oui alors déjà hein, bon, je... Vraiment un grand merci à Carole, François et Comme pour vos interventions respectives qui m'ont pas, pas mal raisonné finalement parce que c'est marrant, en début d'intervention vous avez demandé de choisir est-ce que vous vous sentez plus côté management ou côté innovation Et là vous m'avez déjà un petit peu fait changer de regard en fait. Moi je pensais que j'étais plus concernée par la partie management et finalement l'innovation Carole... Euh, mais j'entends je, que c'est être effectivement euh, euh, dans le mouvement euh, dans, dans ce questionnement de renouveau et là aujourd'hui on en a vraiment besoin aujourd'hui et tu soulèves vraiment un point qui est essentiel à mon avis qui est la question du, du droit euh, à l'erreur et je pense que c'est effectivement vraiment euh, euh, voilà, ce, ce lien là que je fais euh, complètement avec euh, euh, bah, finalement aussi l'innovation en fait, managériale euh, voilà donc euh, ouais, c'était juste ça que, que je voulais dire. Un, un grand merci. Allez-y anne ça, je... ouais, juste, c effectivement, ça me faisait rebondir parce que du coup, par rapport à la question, la sociologie des organisations, pourquoi est-ce qu'elle fait peur euh, Parce que, euh, bah, quelque part, parce que c'est la perte du pouvoir individuel, euh, peut-être, peut-être, c'est une question que je me pose, la perte d'un pouvoir individuel Peut-être, euh, parce que justement, on n'est pas tous des héros, hein, voilà, et il n'y a, a pas forcément des héros, et que c'est peut-être une diffusion du pouvoir de l'innovation euh, dans le collectif. Et euh, accepter de se tromper, euh, c'est euh, accepter aussi euh, l'erreur, accepter euh, les... une posture de sachant euh, absolu en fait. Et euh, c'est peut-être, Je me pose la question, est-ce que ce n'est pas ça qui fait un peu peur Parce que moi, c'est une vraie question que je me pose, pourquoi la sociologie des organisations fait-elle peur quoi alors, ce sera la dernière question qu'on posera à François, sachant que Carole, tu pourras bien évidemment réagir sur ce qui a été dit. Et je voudrais juste laisser la parole. Euh, euh, à... Oui, je crois que c'est à moi. En fait, ce n'est pas Yann, c'est Yasmine. Ce <rire> n'est euh, pas grave, le, le Y en prénom n'est pas forcément très courant. Euh, J'avais deux questions, une sur l'innovation en sous-marin, mais qui a été en partie euh, répondue par François sur les notions de désobéissance organisationnelle, où euh, finalement, les gens cherchent beaucoup des méthodes à appliquer, euh, ils sont rassurés aussi par, par des méthodes, euh, alors qu'en fait, euh, bah, finalement, euh, dans le travail, dans le concret dans l'opérationnel, euh, c'est pas forcément en appliquant des méthodes qu'on va innover. Euh, et c'est souvent euh, quand les gens n'ont pas de directive qui vont produire quelque chose euh, finalement euh, d'innovant. Ça, c'était ma première question. Et une autre question un peu plus terre à terre sur des indicateurs de performance euh, en entreprise, finalement, bah, euh, alors pour, pour résumer, on pourrait dire que soit on est dans l'exploration, dans le but de faire de l'innovation, soit on est dans l'exploitation, soit on est dans les deux. Et souvent, en fait, le management a posé des indicateurs de performance liés à l'exploitation avec du quantitatif. Euh, et euh, bah, finalement, ces indicateurs, ils n'ont pas de sens quand on veut explorer, quand on veut innover. Pour vous donner un exemple, moi, je travaille dans l'enseignement. Euh, la crise du Covid a permis euh, de mettre plein de gens au digital, certains malgré eux, d'autres avec plaisir. Euh, donc euh, bah, euh, l'éducation euh, s'en sert pour mettre un pourcentage. Maintenant, il disent, bon, bah, l'année prochaine, on sera à 30% des enseignements en digital. Donc c'est un, un indicateur euh, chiffré, sans finalement avoir de réflexion sur, mais euh, pourquoi on va mettre du digital euh, Comment ce digital il est utile à euh, nos étudiants par exemple euh, et est-ce que c'est l'occasion par exemple bah, justement de les faire travailler sur, sur des logiciels qui vont rencontrer en entreprise plutôt que de déployer des logiciels d'enseignement particulier qui n'ont rien à voir avec la, la vie professionnelle après bon, bref c'est une question sur les indicateurs et euh, je voulais savoir, ça, parce que ça lit bien en fait le, les deux aussi, euh, comment finalement quand on fait de l'innovation on arrive à rentrer euh, dans des indicateurs de management qui ne sont pas adaptés est-ce que c'est un changement qu'on voit dans certaines organisations Et euh, si oui, euh, lequel est-il Moi, je trouve que toutes vos questions sont vraiment pertinentes et intéressantes. Encore une fois, là, on parle de l'innovation d'entreprise et on voit bien qu'il y a beaucoup de, de liens entre innovation, management et, et travail au sens large. Moi, j'aimerais juste euh, redire ce que, que l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Ça a l'air un peu simple de dire ça, mais moi, j'ai interviewé 80 personnes pour mon livre. Et, euh, et je me souviens, tout le monde me disait c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, à la fin j'en pouvais plus qu'on me le dise, j'avais même fait une page dans mon livre entière où je citais chaque personne, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, et euh, mon éditrice m'a dit mais Carole, tu, tu, toi tu aurais pu le dire ça, si tu cites des gens il faut que ce soit un truc un peu euh, euh, singulier. singulier. Donc j'ai retiré cette page, mais j'ai quand même gardé cette idée que c'est un état d'esprit, mais c'est aussi des techniques, il faut maîtriser beaucoup de concepts, Là, on a abordé beaucoup de choses, c'est comme la sociologie des organisations, il y a des choses à comprendre, il faut lire, il faut prendre le temps, il faut, il faut vraiment avoir cette idée-là de, de s'instruire en fait, et de comprendre les mécanismes. Moi, ce, que ce sur quoi j'aimerais un peu terminer, c'est que vous avez parlé de Sachant à un moment, en fait, dans l'innovation, et ça, ça vient du design thinking, il n'y a pas de sachants, on est tous des sachants, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et c'est en soi que c'est profondément collectif en fait, c'est que l'important c'est de résoudre des problèmes qui sont importants pour les gens, et donc qui sont ces gens, est-ce que c'est les managers, est-ce que c'est la direction générale, c'est quoi les vrais problèmes, est-ce que ce sont des problèmes vraiment importants, est-ce qu'ils doivent être résolus, comment on peut faire collectivement, tous ensemble pour les résoudre. Donc moi, je pense que voilà, c'est important de, de savoir qu'il y a cet aspect vraiment collectif dans une innovation bien menée. Hein. Moi, je vous parle des choses où on apporte vraiment du changement, où on, où on travaille ensemble, où on crée de la valeur pour l'entreprise, pour son public, ses clients, ses salariés. Euh, pas juste de l'innovation washing qu'on a abordé un peu plus tôt. Euh, et sur la partie erreur, et je terminerai là-dessus... En fait, pour apprendre à marcher, un enfant, il fait plein d'erreurs. De, on tombe beaucoup avant de se relever. Et je ne sais pas comment on fait, mais à un moment, dans notre éducation, on oublie ça. On oublie que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et euh, on est dans ce culte de la perfection, euh, du « soi parfait ». On a un système scolaire qui l'encourage énormément, euh, qui valorise certains parcours et pas d'autres, euh, certaines élites et pas d'autres. Donc on est, est et là, euh, François citait un peu le côté culturel français, très intellectuel, à se poser beaucoup de questions. Alors que l'innovation, on est dans le faire, on est dans on teste l'esprit maker, on l'a cité, Decathlon, on est un exemple très, très emblématique avec le masque, c'est je fais, je teste, j'apprends et je continue. Et donc vraiment, on est vraiment dans ces, ces choses-là qui sont très orthogonales avec la façon dont on pilote une entreprise aujourd'hui, dont on manage aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne veut pas qu'il y ait de risques, on ne veut pas qu'il y ait d'erreurs, on veut que ce soit fait. Euh, et je, je rejoins un peu effectivement le management, c'est euh, l'envie que les gens exécutent ce qu'on dit en fait. Et euh, l'innovation, c'est le contre-pied de tout ça. C'est que ce qu'on fasse, ça ait du sens, qu'on résolve des problèmes, qu'on se travaille mieux, qu'on soit finalement euh, plutôt heureux et heureuse d'aller au travail euh, dans la mesure du possible. Quoi. Donc, euh, je pense que tout ça, c'est vraiment important d'avoir euh, ces éléments en tête assez macro. Euh, qui vont au-delà de « est-ce que je généralise, est-ce que je déploie, est-ce que je travaille en open innovation euh, ?» Tout ça sont des, finalement des moyens pour arriver à quelque chose de très fondamental et très, qui nous tient nous à, à cœur en tant que personne. Un dernier mot. Il y a plein de choses sur j'aurais envie de réagir. D'abord, pourquoi la socio des orgas fait peur alors on fait peur d'exagérer en rien quand même, hein, mais euh, et vous voyez, pour une raison, je, je l'ai expliqué, c'est pas seulement la sociologie des organisations, c'est toutes les sciences sociales, et quand je parle des sciences sociales, vous voyez... Euh, pour moi, ça va depuis euh, tout ce qui relève des sciences cognitives, tout ce que vous voulez, jusqu'à l'économie, toutes ces sciences sociales. Parce que les sciences sociales sont porteuses de complexité, sont des révélateurs de complexité. Or, aujourd'hui, la complexité fait peur. Regardez ce slogan américain. Kiss. Ça veut dire kiss. Ça veut dire keep it simple and stupid. Vous voyez, vous rendez compte, vous dites aux gens, euh, voilà, « stupid, simple and stupid ». Vraiment, euh, même, tu peux dire des conneries, ce n'est pas grave, mais que ce soit des conneries simples, quoi, grosso modo. Voilà. Alors, moi, dans mon dernier livre, j'ai expliqué de façon un petit peu plus nuancée qu'il y a des formes de complexité qui sont vertueuses dans les organisations et en particulier, là, je m'adresse assez à Carole, du point de vue de l'innovation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des gens de travailler ensemble, de coopérer au plus près, c'est-à-dire de multiplier les interactions et penser qu'on va avoir des organisations simples. Il y a là une, une confusion, il y a là une contradiction. Euh, non, il y, a, il y a de la complexité vertueuse dans les organisations. Alors, un petit mot sur les KPIs, euh, les, pardon, les indicateurs de, de performance dont, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, il y a des entreprises qui ont beaucoup euh, euh, cherché, je crois d'ailleurs que quelqu'un euh, dit, il y a des entreprises qui font définir par les salariés eux-mêmes quels sont leurs indicateurs de performance. Mais je voudrais citer une entreprise que tout le monde déteste mais qui du strict point de vue de, de la gestion des ressources humaines a fait des progrès à innover de façon considérable c'est Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs tout le monde déteste, il des tricheurs, ils ont amené la Grèce à la faillite tout ce que vous voulez, etc. etc. Bon. Mais moi il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller étudier comment fonctionnait Goldman Sachs. Quand vous regardez les indicateurs de performance et eh bien vous vous apercevez que dans cette maison qui est une maison financière, les résultats financiers dans les indicateurs de performance, sont minoritaires. En revanche, tout ce qui, par exemple, porte sur le développement des individus, euh, sur la capacité à faire progresser les gens, sur la capacité à travailler collectivement, sur la capacité à se partager des projets, tous ces indicateurs sont des indicateurs qui sont qualitatifs et qui ne sont pas quantitatifs. Euh, un autre point sur lequel je voudrais revenir, euh, je crois que c'est Taoufi, tout à l'heure, qui a parlé du « New Public Management ». Ah, voilà une chose qui est belle, hein, le New Public Management. Il se trouve que moi, j'ai eu l'occasion d'étudier le New Public Management à l'école primaire. Alors, c'est absolument extraordinaire parce que la base du New Public Management, c'est le travail en équipe. T'as aussi, j'ai raison, hein, c'est ça, le New Public Management. C'est maintenant, vous allez travailler en équipe dans un univers dans lequel l'individualisme le, a été poussé totalement à l'extrême. Parce que la différence entre l'école primaire et le lycée c'est que l'école primaire, l'instituteur est maître de sa classe, il ne la partage avec personne, alors qu'au lycée, vous avez plusieurs profs, qui se... etc. Et donc, <rire> l'idée que ces gens-là allaient travailler en équipe est une idée tout à fait fantasmatique, qui jusque-là n'a produit aucun résultat. Ce qui, moi, me choque beaucoup, c'est qu'au sommet de l'éducation nationale, on sait parfaitement que ça ne produira aucun résultat, mais on s'en fout, puisqu'on a pris une décision qui va nous permettre d'être ouverts. Donc, tout va bien. Dernier point sur les masques des 4 Je voulais vous dire une une chose, comme quoi l'innovation est quelque chose de compliqué. Les fameux makers, hein, ceux que tout le monde voit comme étant centraux, ben ils ont été exclus du processus des masques d'écathlon à un moment donné et ils en ont été exclus, pourquoi Parce que c'est l'industriel, big pour l'occasion, qui a pris le dessus et il y avait à cela une raison qui permettait de rendre pratique cette innovation, c'est que il fallait une autorisation de mise sur le marché. Et l'autorisation de mise sur le marché, elle ne pouvait être obtenue que par une entreprise qui fabriquait les masques eux-mêmes. Et, et, et le problème de ces masques, c'était de fabriquer la valve respiratoire. Et la valve respiratoire, elle a été fabriquée par BIC et adaptée sur le masque des Et il n'y avait qu'eux qui pouvaient demander l'autorisation de mise sur le marché. Donc les makers de ce produit-là ont été exclus du processus. Voilà, quelques juste petites remarques que je voulais faire sur ce qui a été dit. Je vous remercie. Toutes et tous, François, Carole, mais également Claire, Anne-Cécile, euh, Yasmine, euh, Rudy, d'avoir pris la parole. Nous vous envoyons en petite salle. Vous serez accueillis avec des membres des Wishers dans chacune des salles pour continuer ces courtes discussions. Quand je dis courtes, c'est qu'elles durent 10 minutes ou qu'elles durent une heure. Euh, merci à tous euh, et nous vous, vous enverrons des informations concernant ce, cet intervalle. Euh, Scanda, je te laisse à la technique. Euh, surtout, ne fermez pas Zoom pour ceux qui ont encore quelques minutes pour conclure en petit groupe. Merci à tous.